Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui j'ai eu à cœur de partager avec vous sur le thème de la guérison divine et plus spécifiquement sur certains principes spirituels que nous devons connaître et comprendre pour progresser dans ce domaine. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que je vous donne rendez-vous samedi 1er mai à 20h30 pour mon premier direct sur Youtube. Je compte sur vos partages et sur votre présence. Ce sera un temps fort et je sais que le Seigneur sera présent par son esprit. Pour démarrer cette vidéo, je vous propose trois passages bibliques, 2 Corinthiens 6, 17, 1 Corinthiens 2, 14 et Romains 8, 16. La guérison divine est un sujet complexe et pour bien démarrer, nous devons nous souvenir Croire et garder en nous une réalité profondément spirituelle qui déborde dans le naturel. Dieu guérit, délivre et libère encore aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit sur la base de l'œuvre de Christ, tout ce qu'il a accompli à la croix et dont il a euh, apporté la perfection par sa résurrection. Il y a donc une réalité divine d'une volonté de guérison dans le cœur de Dieu pour sa créature, pour ses créatures, pour l'être humain, pour toi qui me regardes, même si ça fait des années que tu es empêtré dans toutes sortes de maladies et d'infirmités. Je vous invite vraiment à activer votre foi, à regarder à Christ, parce que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il y a beaucoup de versets qu'on cite comme ça, un peu comme des mantras. Et le christianisme, pas en tant que religion, mais en tant que relation réelle par le Saint-Esprit, en tant que communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit, n'est pas faite de mantras ou d'une pensée positive, mais de réalité spirituelle. Que le Christ nous a acquise. Il nous a acquis la guérison. Et c'est à nous... De saisir ces réalités et de les déverser dans le monde de les déverser dans notre corps et de pousser les limites du royaume jusqu'aux extrémités de la terre et je veux vraiment vous déclarer que dans les prochains mois et les quelques prochaines courtes années nous allons voir un accroissement exponentiel des guérisons miraculeuses croyez le et « Mettez votre foi dans le Seigneur ». Et je veux vraiment m'adresser aux chrétiens, aux chrétiennes, aux croyants, mais aussi aux incroyants, aux incroyantes. À ceux qui doutent, à ceux qui sont écrasés sous le poids de fardeaux. Je veux vraiment vous inviter à garder courage, à prendre courage, et à regarder au-delà de ce qui vous écrase. Pour progresser dans ce domaine, il nous faut comprendre une réalité qui démarre en Éden. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève, « Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance, sinon tu mourras. » La mort fait son entrée, non pas parce que Dieu veut punir l'homme, non pas parce que Dieu est un Dieu qui, va, qui aime envoyer des maladies ou des fléaux, mais c'est l'homme, la responsabilité de l'homme qui est engagé. C'est l'homme qui fait rentrer la mort et son cortège dans la création parfaite de Dieu. Et la maladie fait partie du cortège de la mort, attaché au péché. Et nous voyons une réalité mystérieuse, c'est que Adam et Ève meurent, mais leur corps, leurs émotions et leur volonté restent là. Donc, la première chose à comprendre, c'est que le péché nous tue spirituellement. Et si nous sommes morts spirituellement, nous sommes séparés éternellement de Dieu. Et il faut une action de sa part pour effacer le péché et reconnecter la relation. C'est ce que le Christ a fait en mourant sur la croix, en portant nos péchés. Et le Père l'a ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Pour nous garantir que Dieu est pour notre guérison. Et je te le dis aujourd'hui, Dieu est pour ta guérison. Nous devons, pour progresser dans ces réalités, comprendre que la réalité profonde de l'être humain n'est pas dans le corps, qui n'est qu'une tente, comme le dit l'apôtre Paul, n'est pas dans les émotions qui sont changeantes, mais elle est dans l'esprit. L'homme est esprit. L'homme profond, l'homme véritable, la femme véritable est un esprit. Tu es un esprit et tu habites dans une tente appelée un corps. Et pour faire la connexion, il y a toutes les émotions et l'âme qui va, qui est étroitement imbriquée. Et c'est là une clé que nous devons comprendre. Et j'aimerais même aller un peu plus loin pour saisir ceci. Nous parlons, nous entendons parler en tout cas, dans, aux, aux infos, dans de nombreux pays, ça se généralise partout, L'idée de pouvoir contrôler sa vie au point d'autoriser le choix de se donner la mort. Le suicide assisté. L'aide à la fin de vie. Tous ces mots qui enjolivent un peu une réalité sombre, qui est que l'homme, quand il n'a plus d'espoir, veut être en mesure de choisir quand il va mourir. Et c'est toujours tragique, et n'y voyez aucun jugement dans ce que je dis. Mais lorsque le corps ne répond plus à rien, Lorsque la maladie est incurable, l'homme a besoin pour éviter de sombrer, de comprendre que la réalité de son être, l'essence de son être, est dans l'esprit. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'ont pas été régénérés par le Saint-Esprit, ceux dont l'esprit n'a pas été vivifié par le Saint-Esprit, sont déjà morts, même si le corps est encore actif, même si les émotions sont encore actives, il est séparé de Dieu éternellement et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une relation dont la joie, le bonheur et la vie sont spirituels. Et cette réalité vaut mieux que la vie du corps. Voilà pourquoi il y a un moment où la relation avec Dieu dépasse de très loin toutes les religions, y compris les religions chrétiennes. Lorsque nous sommes unis à Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et cela n'est possible que lorsque nous sommes unis à son Esprit. Parce que Dieu se connaît par l'Esprit et nous communions avec Dieu dans l'Esprit, par l'Esprit et en Christ. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait communier, communier avec le Père et avec le Fils. Et c'est là une réalité très profonde qu'il nous faut comprendre et je voudrais vous inviter à prendre Romains 8, 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous reconnaissons que nous avons, nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur, que ce sauveur c'est Christ, qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. À partir de là, le Saint-Esprit donne vie à notre esprit et tout change. Tout change. Il y a un avant et un après. Il y a une vie qui se manifeste et qui va emporter nos pensées, nos émotions, notre volonté. Et plus elle va abonder, elle va aller jusqu'à toucher notre corps. Et c'est là une des réalités et une des clés spirituelles à la guérison divine. 2 Corinthiens 6, 17 nous dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et « Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » La volonté de Dieu, ce n'est pas de se faire une armée d'automates obéissants, mais une famille de fils et de filles, à l'image de son Fils unique, Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu, et il réalise cette volonté sur la base de ce que Christ a accompli pour nous. « Dieu est un Père. » Et sa volonté, c'est d'être notre Père. Et il devient notre Père lorsque nous reconnaissons son Fils, nous nous unissons à son Fils, nous communions avec son Fils par l'Esprit. Et je veux franchir un pas de plus, afin que vous compreniez le lien qui existe entre le corps et l'Esprit, entre le corps, l'âme et l'Esprit, si étroitement imbriqués. Lorsque Christ ressuscite, il paraît devant les douze et ils le reconnaissent parce qu'il a encore des trous dans les mains et sur le côté. Donc son corps ressuscité porte les marques de ce qu'il a subi sur la croix. Et cette réalité va plus loin. Le corps de Christ ressuscité est assis à la droite de Dieu. Il est l'humain. Qui ne meurt plus. Il est l'humain ressuscité. Il est l'humain avec son corps dans le ciel qui plaide pour ton corps sur terre. Donc il y a un transfert et une réalité par la puissance du Saint-Esprit et son onction, l'onction de guérison, qui lorsque nous saisissons ces réalités par la foi, le transfert s'opère entre le corps de Christ ressuscité, qui, est, qui a subi pour nous, pour que nous soyons guéris, les maltraitances, les blessures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsque cette réalité est saisie par la foi, le Saint-Esprit vient transférer la réalité du corps physique ressuscité de Christ dans notre corps mortel. Et pour ça, nous devons saisir que nous sommes esprit. Et pas seulement esprit tout seul, mais uni au Saint-Esprit. Il est dit que nous sommes tellement en lien étroit avec le Saint-Esprit que nous ne pouvons être séparés de lui. 1 Corinthiens 2,14 nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Je voudrais vous inviter à comprendre et à travailler à cette compréhension spirituelle. Qu'il y a des choses que nous ne pourrons jamais saisir avec notre intellect, mais que nous saisissons par les mains de notre esprit, par l'entendement de notre esprit, par le cerveau de notre esprit, et que ces réalités spirituelles, qui ne sont saisissables qu'en esprit, vont s'établir en nous. Car celui qui communique ces réalités spirituelles, c'est le Saint-Esprit sur la base de ce que Christ a fait. Car le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père, c'est l'esprit du Fils, c'est l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit vient prendre les bienfaits que Christ nous a acquis et désire les établir en nous. Mais premièrement, premièrement, c'est en esprit qu'il le fait. C'est là, en esprit... Que nous devons nous densifier et travailler à comprendre que notre esprit et le Saint-Esprit s'accordent. Il y a un dialogue incessant à cause de notre union avec lui si nous sommes en Christ. Et je voudrais vraiment vous inviter si vous êtes malade, si vous avez une maladie qui vous paralyse, qui vous rend infirme, qui vous enferme dans votre corps. Je voudrais vraiment vous inviter au lieu de vous laisser écraser à comprendre que même si votre corps se, se défait dans l'esprit en Christ, vous êtes de plus en plus fort. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Et je crois vraiment que plus nous nous densifions dans l'esprit, plus ça déborde, plus nos émotions sont impactées plus notre pensée est impactée, plus notre personnalité et notre caractère se conforment au caractère de Christ, et plus notre corps reçoit la vie ressuscitée. J'aimerais vraiment vous inviter à prier maintenant, et je veux prier pour une guérison miraculeuse. Pour plusieurs d'entre vous, dans le nom de Jésus-Christ, que ces clés, Saint-Esprit, que ces clés soient communiquées, que ça fasse réma dans la pensée, que cela produise un transfert entre la puissance de la résurrection et le corps mortel, afin que le corps mortel soit vivifié et qu'il se relève, que les membres infirmes se mettent à bouger, que les os cassés se réparent. Que les cerveaux endommagés soient restaurés dans le nom de Jésus et qu'une puissante onction de guérison soit déversée sur vous par le Saint-Esprit. Ne cédez pas au désespoir du monde, mais densifiez votre esprit. Même si les médecins ne peuvent plus rien pour vous, même si vous êtes chrétien ou chrétienne depuis de longues années, vous souffrez dans votre corps, densifiez l'esprit et... « Proclamez dans l'esprit à votre corps que c'est lui qui règne. » Car lorsque Dieu a créé Adam, il était esprit, âme et corps. Le péché a fait de lui un être corps, âme, esprit. Voilà pourquoi, en Christ, tout est possible. En Christ, nous recevons ce qu'Adam a perdu. Et en lui, nous sommes guéris. Voilà pourquoi le prophète Esaïe a dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris » Parce qu'il a vu le Christ de loin. L'apôtre Pierre a dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Parce qu'il a constaté que Christ était venu. Et qu'il a tout accompli pour ta guérison. Alors au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je voudrais vous inviter aussi à regarder une de mes vidéos sur le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière sont un moyen d'abaisser la chair et de densifier l'esprit, ce qui amène les réalités spirituelles à un niveau supérieur aux réalités charnelles, aux réalités des douleurs physiques. Je prie vraiment pour ça dans le nom de Jésus-Christ. Que la foi soit votre partage, que le relèvement et la restauration soient votre partage, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de continuer à vous abonner et merci de partager cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être utile pour quelqu'un, partagez-la. Je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, samedi 1er mai à 20h30 pour mon premier direct sur Youtube, et j'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire à quel point vous êtes conscient et consciente que vous êtes avant tout un esprit, que Dieu vous bénisse.